La ça passe si toute sa vite l'homme annonce annoncé yo ta fait vrai est-ce que France Elbert qui c'est DG Pernach là pral chita garde vite l'homme qui passe passé l'ordre qui est pour moun passé non bloc li qui est pour moun pas passé parce que porte prince pral bloqué Mesdames et Messieurs, encore une fois, nous comptons rejoindre nous et pas oublier peine connecté connecter sur le canal ça ou sur TVLACAIIT.com. C'est si même plaisir nou de nous rejoindre dans la deuxième vidéo ça. pendant nous pour remercier ou, ou même et qui fait que rejoindre rejoignez la famille ou ou même tout qui était là avec nous, déjà, nous dit merci pour fidélité, à confiance et merci le fait que vous avez fait choix de nous pour informer. Bon, on a. Jodi à la, chef gang vite l'homme après la police fin balayouze ouze nan base li. Eh bien, qui sorti dans le silence et qui mette un audio de yon, nan audio sa, c'est si pas détroit trois menaces, c'est si pas des trois déclarations que vite l'homme li même li pa fait. Eh bien, vite l'homme lance. appelle sa baye tout le monde qui rete nan bloc. Vivi Michel, qui était nan bloc, Thomasin, nan bloc, père Pernier, non bloc Et Torsel, eh bien, pris la vie. La guerre avèti, patouye kokobé be. Vite l'homme dit pas après la rive parce que gombé sang qui pral le parce que gomma sac qui pral le fête. Il bat à victime. Eh ben vite l'homme tout dit personne personne pas de mette tête dehors parce que li nan bataille face à la police et il s'est monté depuis là yon attaque yon yo emmerde Y a nul kon ça la plage tout, toute message en vocal dehors. Donc pas konne si c'est pour France LB, nous ne connaissons pas si c'est pour TT parce que c'est et message, tout va être TT. Nous ne connaissons pas si c'est pour Ariel, Henri, André-Michel et Nenel Kassi Eh bien, vite l'homme là, monsieur fait un gros menace. Et si toutefois ça le dit, tu as fait vrai. Il y a qui va l'encourir Il y a qui va l'encourir Tout bon courir nous connaissons qui existe. Ya parce que si vite l'homme, c'est pas pression là-bas. C'est pas parole, grande gueule là-bas. Eh bien. Vite l'homme pral l'age tout audio de yon. En tout cas, mesdames et messieurs, il y a un pilier qui dit l'age ou, l'age l'age parce que nous de connaître qui monde ça. Eh bien, pour qu'on a chat ou bien, pour qu'on a conversé avec lui qui gagne audio li, non mais on. pour tout le monde connaître, qui m'en veut ça qui n'a la police là, ou bien qui n'a... Donc, euh, non, non, non, ou PNH là, et qui t'a un avec Vite l'homme qui est à la, Vite l'homme fait gomena à sa, nous allons inviter au dans le lien, mesdames et messieurs, la grave, le bandit -re sa refrappé encore. Ce n'est pas deux ou trois personnes qui pas sont pas victimes. Est-ce que France LB, tout, pour qu'elle comme ça, pour quitter ait été en train faire tout des autres, après qu'elle ait été 6 à certains policiers, est-ce que base est-ce que base grand griffe, qui a tête Luxon, qui de faire li ça, est-ce que la police a quitter en train font fait l'autre encore pour plusieurs personnes qui ont perdu la vie? Est-ce que policier va le tomber? En tout cas, mesdames et messieurs, nous allons inviter au tout détail. La vidéo, ça. connecté. Bonne écoute, tout le monde. Abonnez, like, partagez, quittez, commentaire. Surtout, allons vous pour une prochaine vidéo. Après notre, notre parler, ah, prêter sous ça. Raison. L'énergie ou bien t'y baye nan men oufeu ou vous monte Même pas sou tap 10. Euh, la police entre nan fief mwen. N te sezi 2 back-up. N te sezi 3 back Li équipe re youn. Li équipe re D. Mais c'est bien contre mal calculé. Ouap vous monte pou grand-messi. Continue travail ou oufrem. Ma presyo. Konesans ou. Expérience ou. Mankou ajo. Mankou. Et, je comprends très fort mal, pour yon exercer vos tancours qui voulent dans le pays, pour yon, il n'y pas mettre au secrétaire d'Etat, la sécurité publique, il n'y pas mettre au mini-justice, bon, même le service de renseignement, il n'y pas besoin d'être là-dedans, parce qu'on est enseignant, il n'y a trop d'informations. Et pendant que vous faites tout effort, vous ne pouvez pas d'avoir 10 millions de dollars, vous n'y a pas de comprendre. je vous dis, je vous je vous dis, je vous dis, je vous vous dis, je vous dis, je vous dis, Je voulais comprendre, même pas dans l'ordre, même juste nous en conseil. Nou Depuis ces activités qui sont dans la zone, essayez ferme ben de fermer les portes pour éviter trop bien bains de sang. Et je pense que l'heure pour nous reprendre activité activités. nous, suis aussi. Parce que nous avons bataille qui n'a pas pitié. Qui n'a pas fait peur qui ne pas intimidé tout. Parce que tout le monde connaît yon combat, arrête un combat. Et puis, on même. Et puis, n'a pas avancé. Et je dit dis, aucun ne peut pas intimider. Aucun ne peut pas impressionner. Raison, je connais chaque nec qui soutient ça. Il a vécu un temps, il a pris la main. Il a fait gauche. Mourir aujourd'hui, mourir demain, c'est même mourir. Et je dis clairement, je ne peux pas tomber devant un petit Je mourir parce que je viens venu pour mourir, mais un petit pas ne jeter. Ça c'est clair. Et je suis devant ça. Tout ça que fait yo là, il faut nous ta assez comme ka dit, pas de bon sens. La police fait opération. Je dis pas la police va fait opération. Je ne pas empêcher la police fait travail li. Mais pour compte, la police ta vine, il a vu Elle ta constaté tout dégâts que qu'elle fait. On a vu qu'elle a monté, qu'elle a fait un blindé, qu'elle a monté, qu'elle a fait L'autre, par exemple, pour utiliser, on mettait Vina avec Vin Blindé là. Et l'autre qui dit, on vient là, on crase un petit cas maliré cas chambre cave va faire ça ça utile l'on fait ça pas ok mais mixu compagaï voulez nous comprendre moins population ou par là en matériel ou cas et chef met deux euros ça ou qui est scabdomilado toujours toujours là dedans fait peur ça y fait servir si y'a pas besoin, m'en vais camarade. Et si vous plus, comme on dit, comme que vous es sans souffle, je vais te vos yeux la rue. Pour persister plus, pour emmerder comme je vos dans la rue. Et les en déjà Et les camarades les mais après ça me fait forer. Vous et moi, nous ma S'il vous plaît, mon soud, frère, mon tabac, demandez-nous, faites activité. protes Machine, s'il vous plaît, passez-y si est dans le territoire. Pas maintenant, dans moment que ma bataille. Si vous demandez une bataille, vous bataille. Si vous voulez une bataille, vous bataille. Si vous map bon remplacement. remplacement. Si vous la bon vous remplacement. Noir sur blanc, nous allons aller jusqu'au bout. Et si vous tout, li vous avez un remplacement. Vous avez deux choix. Vous prenez conscience, moi prenez conscience, vous avez une stabilité. Ou pas choisi pour conscience, moi-même, je pas prendre conscience pour, pour me faire baisser devant, ni pour ma coquille devant. Avant avoir parler de 10 millions de gouttes là, à faire un service collé. Bon, leur besoin de nous parler. les pour nous rencontrer, nous rencontrer. Et puis, quand on a parlé de 10 millions de gouttes, parce que nous sommes qu'à soi-disant sacs policiers, pas de bon sens. Si vous a de bon sens, mes amis, on pas accepté pour nous. Lorsque je suis arrivé et au même que faire ma et puis En tout cas, je suis bagay que de dit, tout le monde qui est en droit mieux, fait mes activités. Tout le véhicule qui est en droit droit qui belle ville, qui connaît, ne pas fait partie de l'équipe, font ses cates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 qu'on s'en a prend, nous prenons conscience, m'a prend conscience, nous pas prendre conscience à la guerre comme à la guerre, innocent cap continue payer beaucoup pas parce que n'est cap voler pas venir, on est chef, mais tu attends, bon bah choisis mais tu attends, ou, chit, wap monte, wap photo, Pff, De, ou es, si toi monte descend tu on blinde, tu vas faire tifo tu vas faire ma caca, oui mas, der ouais même t'es il cap parler là, si n'est quitter dans la rue, veux dire il y a dire ça ou je pour monter faire macaque grimasse en tout cas on me dit nous ça parce que m'te gain respect pour institution pays. In qui rend que l'un a fait tout ça nous fèw m'te abaisser devant nous mais immédiatement kounya là nous-même nous pas nous nous comprendre nous penser que nous c'est seul roi des rois et pourtant on seul loi le grand dieu di jéhovah votre seul maître et le maître aux hommes depuis deux moun nous ou pas bay passage pas qui a fait un yé, pas nek qui a fait un yé, pas de nek qui a fait un yé. ça. Moi-même, moi-même, moi-même, d'un konvoi qui a parlé. Pas besoin de faire plus ou Ne pas jamais tromper deux fois. Et aucune négociation pas de tourner attention. Position de faire plus ou non. Je suis clair sur lui. Je suis tédile, je suis Et je ne suis pas parlé sur lui. Je ne faire plus ou je souhaite, Premier ministre, prendre note pour aider Theriël Telus. Mais tel secrétaire d'État à la sécurité publique, mais tel ministre justice, on est comme ça qui besoin d'aide dans le pays, pas qu'à passer misère. On est comme ça qui besoin d'aide, il pas pas pas souffrir dehors. Écrire ambassade l'ambassade, vous allez venir là pour nous pour qu'il faire un bon job. Parce qu'il est important pour M. pays à soutenir. Merci, frère. Je suis my content de tout ça que tu as attendu, M. Prends bon sens nous, pour nous faut éviter, pas passer personne mon l'autre non, va aller au canapé, El s'endort, pas passer nous mon Lord, pas passer nous mon Lord non, même souhaiter que nous nous traduise l'écoute, Evite la vie en un moment. Merci. Nous sortir notre ça pour me faire nous que moi camper en un seul homme et ma bataille jusqu'au bout. Raison. Ça qui a passé dans le pays là. Ce n'est pas un problème gouvernement. Il n'y a pas de problème ghetto. C'est seulement un problème de conscience. n'y a pas de conscience. Moi, je n'ai pas choisi de conscience. Il n'y a pas choisi de conscience. Ça vient nous mettre nous dans la déstabilisation. Dans insécurité totale. Je garde Gauthier qui parlé, qui dit que lap kimbe m sans souf. Klevens a parlé, lap vwaye monte. Sa ou pa fè m peur, ni pa ka intimider. Bon, et ça perd du temps d'apprendre avec l'information de Salomon et Noé. Il un SOS qui a déjà élancé la bon côté et autorité Policiers, yo, e yo et et a une capable avec population ka vive. la population civile qui vit dans le département de l'antibonite pays, puis particulièrement zone Kafoufé, parce que toute l'information qui arrive chez nous, quoi bandit, -e, non, ça vient déjà et envahi, zone et Kafoufé un en pile coup de a tiré parallèlement et base griffe qui ta envahi et zones et une façon pour capable et contrecarrer monsieur Sao là nous et de deux groupes gang Sao pas a de monsieur Timi Prio yon même qui fait que atterri une façon pour capable contrecarrer gang Luxon qui pas suspend et mettez la trouble depuis bien bonnet matin mardi 7 février et 2023 côté groupe gang qui baptisait et grand griffon qui logeait et n'a et niveau. Ça vient yon commune dans rivière la Tibonita la troublée, pendant le matin et mardi, 7 février, dans le niveau selon information nota t'as e confirmé, et dans le cadre des centailles, ben, dis même, ta fait, dans le niveau de Liancourt, pour yon chauffeur moto ta tombé, en bas de la, ben, yon camion et qui t'a transporté, carburant est a détourné et quatre ta... autres blessé et, et, et situation ça qui t'a metté yon vive tension et dans la zone liée commune département et la et d'après tout un dernier détail à noter situation ça dans la raison déploiement et base et grand griffe, et dans la zone et je dis à la redimé, nous sommes capables dire que à lui qui continue à valider un bandit, Luctionio, puis particulièrement M. Samyo, qui comporte comme maître et saignaire dans le département de la tribune et surtout avec un agent policier ça même qui t'a quitté et commissariat en signant protestation et tout que Monsieur Sao a fait ion de d'un bon côté autorité compétente jusqu'à maintenant en un dit pour ça yo pas par et dans le commissariat bandi bandit luxonio qui t'a fait raie. la cause absence et policier yo ta cause environ deux yon, ayant mon et perdu la ville avec quatre autres blessés et information n'oublie essayer vérifier là pour l'instant côté parmi mon qui sont blessé ou, au élève l'école qui était en dedans salle et deux classes qui ki reçu recevoir et bal et perdu kad, échange et et individu ça yo avec population même qui était obligé bal toute action qui permettre avec un sayo rentrer et dans divers zones et dans les populations qui étaient gênables et manchette bout de bâton ainsi que et bouteilles avec et wash qui ta étranger contre et carré situation panique dans qui continue de persister côté à là et monsieur sao ta envahi zone et Kafou Paye dans le département Lati Bonita pays Oui on en avance ça Bon et effectivement oui on de son on ça c'est vraiment triste mais mais n'a demandé demandé avec le directeur et, et, et la police qui l'a toujours et jusqu'à présent, que lui continue pour le comment ton adhéant, t'arrivais dans l'yankou, dans le grand griffon, pour le comment capable essayer, mettre la paix, pour mettre la paix sur M. Sayo, parce que, bon pas puissant, vrai. Bon c'est absence de l'État au juin. Bon Dieu, pas pensé que soit il a fait là, et il a puissant, vrai. Pas vu qu'il personne qui met la tête, Soit il y à son affaire là, soit il y a un faire. C'est des trois timides, ces jeunes garçons pas grand rien pour faire. Eh bien, autant de la police c'est mise à me yo, eh bien, absence, autorité, yo, eh bien, par contre, il faut que ça absence, ça, là, tout, eh bien, autant de, n'est-ce pas qu'on n'y ait bande qui propose la puissance. L'autant de la police envahit, yo, eh bien, bon, il y a face la police. Bon, pour ça, l'autant de, l'autant de bar, comme la police débarquait. L'autant de chat débarquait, yo, tout, Almaon Si bon, il y, de y lorsque la police lui-même une opération, il campé, gouverne la police. Ouais, par contre, il a gouverne la police. C'est caché, caché, c'est, c'est, c'est Mao et Al Mawo yo pour la football l'entend de la police de ma question même jusqu'à présent moins ou être moins moins et Bakiso ou est un major ou commandement tout ce qui a passé là c'est un bel responsable parce que je dis moi même pas à comprendre sous président Joven Moïse, moi m'a rappelé même eh ben nous te voyons la police qui est grave. sous président Joven Moïse, nous devons commencer à être séparateur dans Non, zone bisotne, et nous trouvons que nous avons eu un mouille, nous avons eu un peu de temps, et tout ce qui est là, c'est Joseph, un premier ministre, qui a eu une relation avec Izo, parce que je ne suis pas le plus qui a demandé au ministre de la justice à cette époque, on a demandé lui de retirer ses parents, il a demandé avec le ministre de la République, on a demandé au ministre de la République de retirer ses parents, nous avons regardé sous président de l'UMBOIS, il y a eu un coup de problème, et l'UXON a eu un problème, Hautement, qui était dans tête basa, nous comment sous président Jovenel Moïse, et bien il est rentré dans le bas de la gueule, il est rentré dans le coup, comment il est mis là, jusqu'à ce qu'il soit tué chef de gang, Hautement. Nous pas jamais oublié comment sous président Jovenel Moïse, Gandesma a eu un problème en l'air, D3 et Moute, la voix s'est montée, mais Tsma a été obligé de le cacher dans la vie. Nous pas jamais oublié sous président Jovenel Moïse, question, et nous avons 400 maoisons, mais vite l'homme était en prison. C'est arrivé, monsieur, Salvador il a relâché vous avez vite. Ça veut dire, je dis à nous, Anel Joseph, c'est pour, pour nous démontrer, nous, qui fait passer tout là, c'est pour nous démontrer, nous, bandit pas puissant, c'est jean président Salvador a dit, lorsque vous le bandit puissant, ce n'est pas l'état pas capable, ce n'est pas l'état pas capable, mais c'est plutôt la connivence qui gagne entre un bandit avec autorité qui rend la criminalité à augmenter dans le pays. Je ne suis pas d'accord pour que je comprenne, ce n'est pas que les gens est puissant. la police est puissante. La police est capable, mais c'est plutôt, je c'est aimer le commandement, le état-major, pour qu'il ça sous président de Jovenel Moïse. Aimer la police est pas de résultat, avec Ariel, la police n'a pas de résultat. Avec Fonds LB, la police n'a pas de résultat. C'est là où je veux arriver, mais qu'est-ce ça va passer dans les coales son volonté qui n'a pas bon côté et non son volonté qui n'a pas gagné bon côté directeur de la police, ah. son volonté qui n'a pas bon côté en parlant de eh, en international, mais le jour qui a volonté tout bon oui le jour d'accord, si c'est la police mélange militaire, bon, on le barre encore et eh, demi Comment faut comprendre et eh, international, les amis Haïti, ils pas d'accord, la d'Haïti est eh, rentrée dans la question et Bah écoutez la police hein lorsque ils vont couper, quand ils vont demander les le bandits. Pendant bas les militaires lors d'une opération mais on d'accord pour militaires do l'endroit dos Ariel rue. Ça veut dire je dis, faisons tous d'accord. Moi-même messieurs militaires je j'vous dis à son pays nous guénerons nous. Quels sont l'endroit arrière, l'endroit bagarre ça yo, j'vous dis faisons des basclements de soi. Cet pays il en a sauvé. On met nous ensemble. Vrais policiers yo, vrais militaires yo, on a comment, on nous ensemble pour nous combattre. Et même messieurs, ça politicien, n'est politiciens, les dans secteur économique, les qui armes, qui a a des pieds qui ont eu des armes, qui des armes, qui ont eu des armes, qui qui est qui qui qui pour militaire. qui qui allez dis, Jodal, si vous mettez pour on va me comprendre qui nous mais le va passer. On va faire comprendre, vite, l'homme qui nous c'est vrai. Si nous, pour faire une paix, si jet psychologique avec nous, monsieur qui nous amène, il il y a militaire nous il y a nous il il bas en matériel même bas on même on boit les contre les contre en l'air là il y a une nombre d'ouais bon garantie deux trois jours là et ben high tech mais je veux dire ils sont volontaires qui va gagner le bon côté et c'est ce permanent qui est là il a eu la rue et qui vient à la tête il y a encore en parlant des points LB, ben ministre hier qui s'est ailleurs il y encore et puis ministre justice en parlant des humiliants proferts et le jour qui est volonté pour la sécurité n'a pas comment policiers là ils sont capables et militaires qu'ils nous gênent là qui est FADHA et n'a pas comme vous capable, les jours comme au amis, qui sont les amis, les Haïti yo, yo les amis, les ou les amis, et amis, les nous les amis, les amis, les amis, les amis, les les amis, les